Bonjour à tous, nous vous présentons Chroma, une solution innovante pour rendre l'art pictural accessible aux personnes non-voyantes et malvoyantes. En France, 2,7 millions de personnes sont en situation de handicap et la moitié d'entre elles sont malvoyantes. Elles ne peuvent ainsi pas accéder à une grande partie de la richesse de la France, sa culture et son art. Alors nous avons travaillé sur un référentiel sans couleur nous permettant d'offrir une expérience sensorielle immersive, transposer les couleurs d'un tableau en une ambiance sonore mélodique. Et en associant une note de description à cette mélodie, nous recréons une atmosphère émotionnelle propre à chaque œuvre. Alors votez pour nous. Innovons pour une société toujours plus inclusive.